Kylian Mbappé boycotte-t-il les paris sportifs? J'avoue, le poste de Winamax, c'est drôle. Winamax a posté cette photo après le but de Kylian Mbappé. Face à l'Afrique du Sud, Winamax a posté un Wilfried Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud. Wilfried Mbappé, c'est le papa de Kylian Je me vois si. je me vois si. je me vois si la photo. Oui, je me la photo. Je me, faisais, je me un peu, Kylian Mbappé n'est pas trop content des paris en ligne. Il y a beaucoup de gens qui parlent des paris en ligne qui dénoncent un peu. Moi, je ne veux pas dénoncer pour dénoncer. Je veux aussi dire aussi que quand on parle aux au chiens, il faut aussi parler à l'os. C'est les sites de paris en ligne. Le pari en ligne, c'est quelque chose de très très très très dangereux. À 90%, vous pouvez perdre. Mais les gens qui parient aussi parient dangereusement. Les parieurs, il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas être plus intelligent que des robots qu'ils ont mis en place avec des algorithmes fous. Vous êtes intelligent, je ne doute pas de vous parce que c'est les êtres humains qui ont mis en place ces algorithmes. Mais ces algorithmes s'améliorent avec votre, votre rythme de pari. Plus vous pariez, plus vous changez de technique, plus vous avez des stratégies. Mais les machines s'améliorent avec vos combinaisons. Maintenant, des gens qui parient sur le but de Kylian Mbappé à la 96e minute, alors que vous savez très bien qu'un match du 90e minute, vous mettez 1000 euros sur le but de Kylian Mbappé face au Real Madrid à 96e minute. S'il ne marque pas, vous avez mis 10 euros pour gagner 100 000 euros parce que c'est un pari presque impossible. S'il ne marque pas, vous allez dire vous avez perdu 10 000 euros. Non, vous n'avez pas perdu 10 000 euros vous n'avez pas perdu ce que vous n'avez pas gagné. Vous avez juste perdu 10 euros. Il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu ce qu'ils auraient pu gagner. Vous n'avez pas perdu ce que vous aurez pu gagner. Vous avez juste perdu ce que vous avez misé. Voilà, il faut que ça soit clair. Maintenant, vous faites des paris de 10 pages. 10 pages, il faut que tous les matchs-là gagnent et à 1 euro. Des messages souvent Twitter non, les sites de paris en ligne, ça a ruiné la vie de certaines personnes, des pères de famille, c'est des pères de famille irresponsables. Les pères de famille qui parient la vie de leur responsabilités qui parient leur responsabilités plutôt dans des sites en ligne pour espérer être milliardaire, vous êtes des irresponsables. Si vous deviez être riche là. C'est pas dans Paris sportif. Il y a longtemps, vos premiers 70 euros, vous l'aurez investi dans d'autres choses. Alors, arrêtez de prendre les sites de Paris pour responsables de la connerie et de la bêtise des êtres humains. Ces sites-là, je ne les défends pas, mais aussi je parle parce que il y a trop d'irresponsables qui se sont ruinés et qui sont en train de dire « Non, c'est les sites. Hein? » Tout tu. Tout tu. Mais l'être humain intelligent, conçu avec un cerveau, est responsable de ce qui lui arrive. La voiture, ça tue. Même si les voitures nous rendent service. L'alcool, ça tue. Même si ça nous fracasse bien la gueule, et puis on se sent bien. Tout tue. Le football tue. Il y a des joueurs, mais il y a des gens mais qui sont allés sur le... Tout tue, tout rend pauvre, tout ruine. Soyons responsables. Les paris, là moi-même, je pariais aussi. Je pariais un euro, deux euros. Le danger, ça rend accro de 1 euro tu gagnes 400 euros. Après tu dis non, je vais mettre 400 euros et dans 50 euros. Hein? Tu as tu n'as pas perdu ce que tu aurais pu gagner. Tu as juste perdu ce que tu as parié. Hein? Soyez responsable et ne trouvez pas des coupables à vos irresponsabilités. Les sites de paris en ligne aussi là, arrêtez de nous couillonner. Vous aussi.